Bonjour à toutes et à tous pour ce petit plan with me vite fait Alors alors ça déjà c'est des stickers de chez Action J'avais utilisé le reste de la planche et euh, j'avais viré le fond Donc en fait ils ne collent plus très bien, je vais les profiter de cette semaine pour les utiliser Hop, j'ai enlevé ça Ça c'était ma semaine précédente donc il s'est encore une fois bien complété au fur et à mesure Avec pas mal de choses à faire et tout ça euh, Grosso modo j'ai quasiment tout fait sauf des trucs que je vais terminer de faire aujourd'hui dont euh, le, une sauvegarde disque dur externe euh, que je confie à ma mère en fait. Alors ça je vous conseille en termes de sécurité informatique. Euh, moi tout est stocké sur un cloud, sur un serveur euh, externe, mais euh, j'ai également euh, transféré, je transfère deux fois par an manuellement sur un disque dur externe que je conserve ici et une fois tous les 36 du mois. Euh, donc là ma dernière sauvegarde datée de 2018 mais il faudrait que je le fasse plus souvent. Je confie à ma mère un disque dur externe avec mes données, euh, ce qui va permettre de retrouver les documents importants, entre autres les diplômes, les choses comme ça, mais euh, je sauvegarde tout, donc il y a mes photos et tout ça. Euh, si jamais, genre, il y a un incendie chez vous, c'est quand même bien d'avoir pas que sur le PC et les disques durs qui sont stockés au final au même endroit géographique. Donc voilà, tout ça, c'est fait, il me reste 2-3 trucs à faire, mais euh, pour la semaine, c'est pas mal. Je reprends la semaine, j'ai déjà mis mes tâches, il y a un rendez-vous qui a été euh, reporté, donc... Euh, je vais en profiter pour <coughs> mettre un, un sticker c'est un petit quelque chose qui va me planquer euh, ce truc moche <rire> voilà par exemple ça et comme je suis dans les couleurs un petit peu euh, rose tendre euh, mignon comme ça et eh ben on va continuer euh, on va continuer un peu cette, euh, ce truc là ah, ah, ah. voilà dans des couleurs. Je vais essayer de reprendre un petit peu un peu juste d'activité physique. Alors, je peux ne pas euh, mettre les trucs complètement euh, dans la page. Hop, je vais vous montrer euh, un petit coup des ciseaux. Et c'est tout propre. Et on a l'impression que le motif, il, il sort de la page. Ça amène un petit peu d'ampleur à la page de sortir des lignes. Donc je trouve ça assez sympa. Euh, je vais mettre ça ou où... Non, je le mettrai après. Ça. Euh, je vais mettre un petit peu de ça. Alors, là, ce que je veux noter, c'est que j'ai un médecin qui est pas à côté... Euh... Enfin, pas à côté selon mes définitions. Hein, C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ma rue. Hein. Il n'est pas dans ma rue, je n'y vais pas à pied. Voilà. Au-dessus de 200 mètres, c'est fini. <rire> voilà. Euh, donc, il n'est pas à côté, il n'est pas à 200 mètres. Ou moins. Euh, hop. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de ça là. J'ai différentes tailles de ce modèle-là. Je vais mettre, par exemple, ici. Parce que du coup, euh, on y va en voiture, mon mari prend sa matinée. Et le, le reste de la matinée, on pourra faire d'autres choses. Voilà. Hop. Je suis désolée, je suis en. Je vous ai parlé du transfert, bah voilà, ça n'arrête pas de bugger, donc euh, d'où les bruits que vous entendez. Euh, Toudoudoum, on a encore planté. Tout on a bien planté. Toudoudoum, le truc a planté. Merci vous, mon un. Hein, hein bon grump oh, on a retrouvé mais c'est foutu en l'air tout ton transfert c'est ballot. merci Hop. donc là j'ai toujours mon clavier que je peux ressortir et j'utilise généralement ça quand il est coincé je le repousse j'essaye de dégager les fenêtres pour revoir l'écran au niveau du retour alors, la, là, c'est la taille classique, ça, des masking tape. C'est du euh, 15 mm de large. Ça, c'est les fins. Et en fait, ils sont très pratiques pour certaines choses, les fins. Celui-là, il fait 6 mm. Euh, oh, je suis désolée, je suis assez embêtée par mon... Les 6 mm vont être très pratiques pour la planification. Euh, par exemple, pour indiquer une zone comme ça sur le côté, en laissant la place pour écrire, on peut écrire sur le masking tape, mais ça peut baver. Et je sais que moi ça m'a souvent euh, embêtée, parce que non seulement ça bave, et j'aime pas ça, c'est moche, selon mes goûts, euh, mais en plus, euh, l'écriture peut s'effacer, ça dépend du revêtement euh, du masking tape, il y, y en a qui sont un peu comme s'ils étaient légèrement plastifiés, un peu satinés et tout ça, euh, tous les métalliques et euh, pailletés, on oublie, on peut pas écrire. Et il euh, y en a qui, qui fonctionnent mieux, mais, mais ça dépend de l'encre qu'on va utiliser du stylo. Euh, je vais pensé à ça aussi, mais finalement, je n'ai pas envie. Ça me convient bien, euh, grosso modo, comme ça. Du coup, je peux mettre un petit sticker. Alors, Workout, c'est un... Workout, pardon, je suis désolée. Workout <rire> Non, je peux pas dit ça. Euh, c'est entra... entraînement en anglais. Euh, et c'est vrai que ça fait longtemps que je vais reprendre plus sérieusement la part. Euh, donc c'est mouvement, marche, à pas, etc. À pas, c'est euh, activité physique adaptée. Donc on adapte au handicap, on adapte euh, à ce qu'on peut faire et on fait très attention euh, à avoir une bonne adaptation. Mais voilà, c'est de l'activité physique tout simplement. Euh, là, j'ai récupéré deux tampons chez Action, dont un qui a été immédiatement mâché par un des chats. Voilà. Je désapprouve très vivement cette excuse. Désinvolte vis-à-vis -vis de mes affaires. Mais euh, j'ai réussi à la recoller. Euh, en fait, c'est pas compliqué. Euh, si jamais vous avez un accident sur un tampon de bois, généralement vous pouvez décoller et recoller. Alors comme colle, j'ai utilisé tout simplement de la taquille loup. Hop Là ce que j'utilise, c'est de la versafine. Je, je, je, je suis pas, euh, normalement, on vient poser le tampon sur l'encreur. Et puis on fait pas ça sur un papier qui bouge. Euh, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Et comme ça. Hop, on va mettre une petite fleur, un peu de.. Un peu de ça. Alors, est-ce que j'en veux d'autres Non, pour l'instant, ça me suffit. Je verrai après si je décorais plus, mais ça me convient comme ça. Donc toujours, euh, moi j'adore la versafime. Les couleurs sont intenses, le tracé est hyper net. Il euh, y a différentes couleurs, mais si vous n'avez pas, euh, ça c'est pas grave, prenez du noir, c'est très bien. Euh, vous pouvez utiliser des modèles également avec euh, des, des creux pour colorier avec ce que vous avez, écran de couleur, feutre, autre, autre euh, peinture aquarelle, je ne sais pas, comme vous le sentez. Là ici, par exemple, les feuilles, bah, je peux très bien prendre. Euh, un, un surligneur, mais je vais pas le faire parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre comme couleur. Euh, un surligneur et euh, venir euh, mettre un petit peu de vert. Euh, on peut utiliser des stylos, je suis en train de chercher le sens. On peut utiliser des petits stylos, on peut utiliser des crèmes de couleur, des feutres aquarelles ou je sais pas quoi. Euh, mettre des, des petits stickers. Euh... Voilà. Euh, là je regarde aussi euh, là dedans si j'ai un petit quelque chose qui me plairait bien donc ça euh, c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé les passion planners sont très très bien mais je reprendrai pas à cause des de port depuis les Etats-Unis ça coûte une plante. Ah. Ah, alors si jamais vous avez vraiment du mal à viser moi je trouve que c'est beaucoup plus facile avec une pince et je répète, quand j'ai vu les scrapeuses faire ça, je me suis dit... Ouh. Et quand j'ai essayé, j'ai fait... Ah ouais, en fait, on voit ce qu'on fait au lieu d'avoir ses doigts devant, ses gros doigts devant, en ce qui me concerne. Et puis je vais remettre un petit ici, Grateful for. Parce que là, c'est mon bon moment de la semaine. Euh... Où je vais le mettre là Voilà. donc j'utilise bah, toujours mon agenda, celui que j'ai conçu, et qui est euh, en, en vente euh, de téléchargement euh, dans la boutique, et voilà. Alors là, je, suis, je vais être super fière de moi, je vais mettre un magnifique petit trophée, j'aime beaucoup ces stickers, euh, un peu médaille, trophée, etc., il euh, y en a qui sont, donc ça c'est toujours Passion planard. je vous montre, parce qu'il y a sûrement des créatrices françaises qui le feront en français, qui, qui proposeront leur version, leurs illustrations en français, des médailles, des trophées, euh, et des... Vous savez, les rubans euh, de couleur avec des médailles qui s'accrochent au mur. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique pour ça. Euh, genre le ruban bleu euh, du machin. <rire> <rire> avec des petits mots genre euh, euh, j'ai fait la lessive aujourd'hui euh, parce que c'est aussi euh, du self-care, ça peut euh, se destiner à des personnes qui sont en dépression et pour qui par exemple high tech shower today euh, j'ai pris une douche aujourd'hui euh, c'est déjà un temps d'exploit euh, etc. et en fait là euh, samedi prochain je vais fêter mes un mois sans somnifère du tout donc je suis en, en arrêt, je suis en train de décrocher, je suis très fière de moi. C'est pas toujours évident parce que je, je continue à me réveiller euh, euh, très souvent la nuit avec des douleurs, ça me, ça me saoule. Mais en même temps je vois que je suis un peu plus en forme, euh, un peu plus lucide dans la journée depuis que j'en prends pas. Et ça confirme que j'avais vraiment besoin de m'arrêter. Même si c'est galère de se faire réveiller euh, plusieurs fois par nuit par les douleurs. Je continue le travail respiratoire, la méditation, tout ça... Ça fonctionne très bien, je vois que je récupère en capacité pulmonaire, que j'avais beaucoup perdu avec le burn-out, euh, et j'avais surtout énormément perdu avec le Covid, et la grippe de, du mois là, qui vient de s'écouler n'a pas aidé. Donc ça c'est hyper important, c'est mon principal objectif, ça va être celui-là. Euh, je me dis, tiens, même, il est tellement important cet objectif qu'il mérite un coup de surligneur. Alors, pour que ce soit plus joli, ce que je vous conseille, c'est quand vous savez que vous allez mettre un truc important comme ça, euh, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le surligneur avant d'écrire. Ça évite que ça bave. Donc voilà. Euh... Et puis bah là, effectivement, c'est un peu mes, mes, mes bases en ce qui concerne l'hygiène mentale. Je retourne aux bases. Euh, c'est euh, faire des trucs créatifs. Ça, c'est un peu spécifique à moi, mais voilà. Mouvement, l'activité physique... C'est hyper important pour la santé mentale et physique. Euh, la respiration, la méditation, la relaxation, il y a... Alors, ça agit pas forcément sur les mêmes choses. La méditation n'est pas du tout conseillée à tout le monde dans toutes les circonstances. Ça peut au contraire poser problème au niveau angoisse. Euh, mais chez moi, ça marche bien. Sinon, dans ce cas-là, il y a des exercices respiratoires qui vont aider au niveau physiologique pur. Euh, la relaxation, c'est pareil, il y a des gens qui détestent ça, c'est ok. Euh, et puis bon, bah, le dernier, c'est pas de sommifère. Donc voilà, c'est prenez les médocs euh, euh, qu'il vous faut, euh, mais il y en a certains, et il faut éviter de, de prendre à la durée parce que c'est pas bon, euh, et puis voilà. Mais euh, être créatif, vous donner des moments de création, bouger, respirer, aller dehors, euh, déjà avec ça, vous. et puis il y a les relations sociales aussi, déjà rien qu'avec tout ça, ce qui est déjà pas mal, euh, vous augmentez vos chances de vous sortir d'un pépin de santé euh, physique et ou mentale. Voilà. Voir des gens, sympa si possible, <rire> parler à des gens, <rire> le soutien social, euh, faire des créations, euh, marcher, courir, respirer, faire du sport, de l'activité physique, et euh, respirer, méditer, faire de la relaxation ou autre euh, J'espère que vous allez passer une très belle semaine avec euh, ces bonnes choses et puis l'exercice de gratitude euh, tous les jours ou à minimum une fois par semaine. Et puis voilà. Amusez-vous bien Bye